Bonsoir, bonsoir frères et sœurs. Et euh, voilà, on va se laisser conduire par un temps de partage, voilà, par le Seigneur. Et euh, donc euh, hier soir, on était en direct. Vous avez pu voir avec euh, notre sœur qui a témoigné sur euh, la manière dont elle était euh, esclave et euh, dans une église. Et euh, pendant six ans, pendant six ans frères et sœurs. Honnêtement, euh, lorsqu'on écoute son témoignage. Ça nous fait euh, ré réaliser beaucoup de choses, réaliser que ben, notre vie, euh, notre vie ben, elle, elle, en fait, elle peut être détruite en fait, par, euh, par euh, comment dire, ces lieux, ces religions, ces, euh, ces, ces endroits où, où euh, beaucoup de chrétiens se rassemblent et où il n'y a pas comment dire, la, la vie de l'esprit. Et on a vu comment la, notre sœur ben, elle a, elle a vécu des, des moments difficiles. Et ça a laissé beaucoup, beaucoup de séquelles, frères et sœurs, le Seigneur la guérit, la répare, la, la, la restaure. Mais ça, ça laisse des séquelles, ça laisse des... En fait, en vérité, le... voilà, on peut voir quelqu'un physiquement debout, mais en fait, à l'intérieur, il peut y avoir ben, des, des séquelles, il peut y avoir des, des traces euh, de, de, de tout ce qu'elle a pu vivre dans, dans, dans ce milieu. Et, euh, et on peut voir aussi dans le monde hein, Quand quelqu'un se fait agresser Quelqu'un vit un choc Quelqu'un va voir tout de suite Il hein, y a des psychologues qui viennent avec euh, La personne pour euh, Parler avec elle Pour euh, essayer, voilà, des psychologues le, le rôle de psychologue, vous voyez dans le monde, hein, comment ça se passe hein, Pour les gens qui sont en état de choc Et euh, grâce au Seigneur, ben, notre Seigneur C'est notre psychologue, la hein, parole nous dit dans Matthieu 11 euh, dans Matthieu 11 Venez à moi, vous qui êtes chargés fatigués Je vous donnerai du repos et euh, donc voilà Elle est venue au Seigneur maintenant Le Seigneur est en train de la décharger De lui donner le repos et Elle découvre de plus en plus ben, ben Le Seigneur Yeshua frère et sœurs. Et, euh, et c'est magnifique Et quand nous voyons ça ben nous, nous sommes dans la joie de, voilà, de, Et surtout de continuer à prêcher la vérité Prêcher la parole du Seigneur Et, euh, et surtout De se battre pour la vivre C'est le plus important C'est de la vivre C'est la vivre qui va nous sauver C'est la vivre qui fait que le Seigneur est glorifié en vérité et que les âmes sont délivrées, les âmes sont voient le Seigneur et vont vers le Seigneur parce que ben, nous la vivons au oh nom de Yeshua, Alléluia et c'est notre rôle à nous en église à nous enfants du Seigneur donc ce soir euh, on va partager rapidement sur un point on ne va pas rester deux heures assurez-vous hein. voilà et euh, c'est sur l'idolâtrie et euh, voilà j'en partage avec des frères et, euh, et on s'est rendu compte que la parole nous dit dans la parole nous dit que, que dans Romains Romain 11, 11, Romain 11 verset 4 la parole nous dit que je pense que régulièrement on va donner des, des, des partages des, des, des temps de partage sur, sur ça et euh, pas longtemps mais des temps de plus en plus de, de partage comme ça et euh, donc c'est merveilleux et dans l'audio que vous allez écouter tout à l'heure, hein, par rapport à, aux audio vidéo, donc euh, en gros, hein, c'est pour aussi ben, euh, diffuser massivement euh, euh, l'évangile, massivement la parole du Seigneur, que ce soit par vidéo euh, ou audio. Et, euh, et c'est vrai que les audios, c'est assez rapide de faire un audio. C'est aussi pour ça que nous faisons aussi beaucoup d'audio, comme on vous l'a dit euh, tout à l'heure. Voilà. Et euh, ça se diffuse massivement, ça va, voilà, tu, tu n'importe où, tu fais un audio, et ça se diffuse rapidement. Et euh, c'est pour ça aussi que nous faisons des audios aussi. Et euh, nous, voilà, on se, on se laisse conduire. Voilà, si un jour on fait une vidéo, c'est une vidéo. Si un jour c'est un audio, on n'est pas figé. Mais les audios, ça se diffuse rapidement. C'est pour ça en fait que le Seigneur m'avait demandé en 2018 aussi de faire des audios. À cette époque-là et pendant le confinement aussi, on avait diffusé beaucoup d'audios. Donc voilà, voir fermée Donc on revient à l'idolâtrie. Alors, à ce qu'on partageait, euh, dans Romains 11 verset 4, la parole nous dit que « Mais euh, quelle réponse euh, Elohim lui fait-il Je me suis réservé 7000 hommes, voyez, qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. » On voit par là que le Seigneur, il a un reste frère et soeur d'enfants, de ses enfants dans le monde. Voilà, tout le monde n'ira pas au paradis, tout le monde ne sera pas enlevé au son de la trompette. Et on s'est rendu compte, en partageant avec des frères aussi, que, que en vérité, euh, euh, euh, beaucoup de chrétiens, voilà, la plupart des chrétiens seront séduits seront euh, séduits par euh, l'antichrist. voyez L'homme impie n'ont pas la parole parce qu'ils ben, sont déjà idolâtres, en vérité. Donc, un idolâtre, voyez, ne pourra pas voir que c'est l'homme impie, vous voyez parce qu'ils ils ont, ont été habitués, ils ont aimé l'idolâtrie frères et sœurs De ce fait, ils ne pourront pas échapper à la séduction qui arrive sur le monde mes amis Je vous dis la vérité, c'est terrible Ah oh oui, pour être terrible, c'est terrible Vous voyez frères et sœurs? Vous voyez? 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou C'est-à-dire qu'il y a un reste que le Seigneur s'est réservé Qui n'ont pas fléchi le genou Devant le péché Devant l'idolâtrie Devant le mal qui se battent matin, midi et soir Qu'ils se battent mes frères et sœurs Pour garder l'évangile Pour garder la parole de Yeshua Pour suivre les préceptes de Yeshua Et ne, ne pas tomber dans, dans le piège de l'idolâtrie Dans le piège de la séduction mes amis Et le Seigneur est en train de crier De crier pour que son armée sorte Pour que son peuple sorte Il dit quoi Sortez du milieu d'eux c'est écrit dans la parole, dans l'Apocalypse Parce que le fait d'être dans le système religieux Le fait d'être idolâtre Le fait d'être attaché aux hommes Vous ne, vous ne pourrez pas échapper à la, à la colère à venir Vous ne pourrez pas échapper à la séduction Vous ne pourrez pas échapper au règne de l'homme impie. Je vous dis la vérité Voilà pourquoi les chrétiens C'est un cri de Yeshua Il faut venir au Seigneur mes amis Il faut se repentir de l'idolâtrie Il faut revenir à Jésus Véritablement, mes amis, parce que vous ne, vous ne pourrez pas échapper au règne de l'homme impie. Et vous ne verrez même pas que c'est lui. Mes amis, c'est terrible. voyez, frères et sœurs, l'idolâtrie va te. En fait, l'idolâtrie va. En fait, ça te rend aveugle. Tu ne vois plus le Seigneur. Tu vois l'humain. Et comme tu vois l'humain, tu verras l'homme impie. Je vous dis la vérité. Parce que tu es idolâtre. voyez Et voilà, voilà pourquoi la parole nous dit dans. Frère, ça fait, ça fait peur, hein, ça, mes amis. Hein? Ça fait trembler, chrétien Non, mes amis, c'est le temps de venir à la vérité C'est le temps de venir au véritable évangile Alléluia Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh waouh. Dans 1 Corinthiens 10, au verset euh, on, va, on va prendre le verset 11 directement 1 Corinthiens 10, 11 Or, toutes ces choses leur sont arrivées en exemple Et elles ont été écrites pour notre Avertissement Nous qui sommes arrivés à la fin des âges Frères et sœurs, on a vu aussi Moïse Voilà, quand il est monté sur la, quand il est parti à la montagne Il est monté à la montagne Le peuple est resté en bas avec Aaron Ils ont fait Aaron transformer, euh, faire un veau d'or Parce que le peuple voulait voir le Seigneur Donc ils étaient à tout prix En fait, ils voulaient à tout prix voir le Seigneur Voir, euh, comment dire euh, En fait, comme Moïse était parti il voulait, il voulait voir, il voulait voir, frère, il voulait toucher. Il voulait toucher euh, quelqu'un, toucher euh, le remplaçant de Moïse, toucher, mes amis. Euh, que, euh, en fait, ils ont fait un vaud d'or, l'idolâtrie. Et le Seigneur est clair par rapport à ça. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu ne te referas pas de représentation des choses qui sont en haut, mes amis, dans les cieux, sous, en bas sous la terre, sur la terre. Tu, en fait et l'homme, qu'est-ce qu'il a fait Il a reproduit un veau d'or. L'idolâtrie. Les humains, ils aiment le toucher, frères et sœurs, mes amis. Pourtant, la parole dit quoi Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, mes amis. Notre génération de chrétiens, elle veut voir de ses yeux, voir, ils ont la foi. Il n'y a plus la foi. Il n'y a plus la foi véritable. Il n'y a plus la foi véritable dans le monde. Et le Seigneur le dit, quand elle va revenir trouvera-t-il la foi Quelle foi Eh ben la foi, en gros, c'est des hommes et des femmes qui suivent le Seigneur, qui ne sont pas idolâtres, mes amis, qui ne sont pas dans la pratique du péché, qui refusent le mal, qui se repentent, qui s'humilient, qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, qui sont sauvés par grâce plutôt, parce que nous ne sommes plus pécheurs, nous sommes sauvés par grâce, justifiés par le sang de, du Seigneur. Voilà. Et le Seigneur va revenir chercher ce, ces individus, frères et sœurs, qui, qui craignent son saint nom, mes amis. Vous voyez frères et sœurs, qui n'ont pas remplacé le Seigneur par l'image, remplacé le Seigneur par l'image de l'homme, l'homme, l'humain. Vous voyez frères et sœurs, vous voyez, vous voyez frères et sœurs, l'idolâtrie, l'idolâtrie. Vous voyez frères et sœurs, des chrétiens qui ne peuvent pas se passer de leur bâtiment d'église, qui ne peuvent pas se passer de leurs dirigeants, se passer des hommes. Voilà l'idolâtrie, mes amis. Beaucoup diront :« Non, je ne suis pas idolâtre, je suis le Seigneur, je suis le Seigneur, je suis le Seigneur. Bon, » Mais le Seigneur connaît très bien ton cœur, mon ami. Il sait très bien dans ton cœur l'attachement qu'il y a par rapport aux hommes. Il le sait, il le voit. Tu vois, frères et sœurs Tu vois Voilà comment beaucoup de chrétiens peuvent pratiquer. Ben, on a vu la sœur, hein, ce qu'elle pratiquait dans, dans, dans, dans l'église où elle était. Pourtant, elle, elle disait que la parole était prêchée, le péché était dénoncé. Il prêchait la sanctification. Mais eux qui étaient proches de, tout, de, tout ces, de tous ces dirigeants Ils voyaient la supercherie Mais comme ils prêchaient la vérité Ils ont fermé les yeux quand même dessus super... Parce qu'ils ont dit ah, « mais quand même ils prêchent la vérité » Donc, bah, en fait, euh, c'est bon quoi Vous voyez Donc elle s'est dit « c'est bon »« c'est bon comme ils prêchent la vérité »« c'est bon, etc. » Mais elle voyait en fait en vérité Tout ce qui se pratiquait au sein de cette assemblée frères et sœurs que les autres personnes ne voyaient pas, frères et sœurs. Vous voyez Donc, on voit par là que l'idolâtrie, ça peut te faire aller très loin. Très, très loin. Et la parole nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 14 C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez loin de l'idolâtrie, mes amis. Le Seigneur dit ça. La parole dit ça. Fuyez loin de l'idolâtrie. Pourquoi le Seigneur dit ça, mes amis Parce que le Seigneur sait très bien que l'idolâtrie, en fait, ça. C'est adorer quelqu'un d'autre que lui. Et le Seigneur ne veut pas que tu adores quelqu'un d'autre que lui. Tu vois Et le fait d'adorer les hommes, eh bien, tu vas facilement adorer le diable, adorer l'homme impie, adorer les ténèbres. C est, c est, je vous dis la vérité. Vous voyez, frères et sœurs vous voyez Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens seront séduits, tomberont dans, dans, dans comment dire, sous... Euh, sous... Euh, sous l'adoration de l'homme impie, puis c'est écrit dans la parole Beaucoup accepteront la marque de la bête C'est écrit dans la parole frères et sœurs Et beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement Parce que ben Ils ne sont pas attachés au Seigneur Ils sont idolâtres Les idolâtres ne seront pas enlevés frère je vous dis la vérité On doit aimer, on doit s'aimer les uns les autres Écoutez ce message Tous les chrétiens Nous devons nous aimer les uns les autres Tu comprends On doit aimer notre prochain comme nous mêmes C'est valable pour les chrétiens et valable pour les gens de ce monde. Tu vois, frères et sœurs? Vous voyez, frère. Et vu que nous sommes des gens de la même famille, les gens du royaume des cieux, eh bien, on va automatiquement prendre soin les uns les autres. Mais on ne doit pas s'idolâtrer les uns les autres, frères et sœurs, parce que tout ce que nous avons reçu, c'est le Seigneur qui l'a déposé en chacun de nous. Tu comprends, frères et sœurs? Alléluia! cest que moi qui vous apporte le... Enfin, qui apporte qui donne un message ce soir, ou, ou, ou d'autres frères, voilà, que, ou d'autres sœurs ou des messages qu'on qu peut communiquer, ou d'autres chrétiens dans le monde entier, qui donnent des messages de la part du Seigneur. En fait, on ne doit pas être, comment dire, tomber amoureux d'eux, ou tomber amoureuse d'eux. Vous comprenez, frères et sœurs Voyez Ce ne sont que des individus qui annoncent les écritures, qui annoncent la parole de notre Père. Vous comprenez, frères et sœurs Donc, on ne peut pas aller adorer un homme. On ne peut pas aller adorer une femme. Prendre pour image, prendre pour Dieu, euh, euh, comment dire euh, les, les hommes, c'est pas possible. Vous Voyez frères et sœurs. Et on le voit dans 2 Thessaloniciens de 2 verset 4, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou Elohim, Elohim le nom du Seigneur, ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu. En fait, l'homme impie. Il va s'asseoir dans le temple d'Élohim, le temple du Seigneur, en se proclamant lui-même, comment Elohim. je suis Élohim. Et ça commence comment Dans les églises. Regardez les églises aujourd'hui, les hommes qui s'élèvent et les hommes qui se proclament eux-mêmes, qui sont les sauveurs, qui sont eux-mêmes la tête de l'église. C'est eux qui sont les dirigeants, c'est eux qui sont les premiers. C'est eux, c'est eux, c'est eux. En fait, ils se sont proclamés eux-mêmes Dieu, mes amis. Tu vois frère frères et donc il n'est pas étonnant que si vous chrétiens qui entend ce message qui est idolâtre dans ton assemblée, dans ton église, que tu adores ton pasteur, tu vas adorer l'antichrist parce qu'il se proclame Dieu lui-même dans le temple, Elohim lui-même. Donc l'antichrist qui va venir, eh ben, combien vont l'adorer Adorer son système, l'adorer adorer parce que ben, vous, adorez, vous adorez déjà les hommes, vous voyez Et la parole le dit dans 1 Corinthiens 10, 10, 14. Fuyez loin de l'idolâtre On n'a pas dit fuyez tout près On a dit fuyez loin Tu vois frère et sœur C'est-à-dire que ton cœur Mon ami frère et sœur C'est la parole du Seigneur véritable qui doit être dedans Tu ne peux pas faire des choses Qui ne sont pas mentionnées dans la parole du Seigneur Chrétien, chrétienne Je vous dis la vérité Il dépend de ta vie éternelle Il, il dépend de ton éternité Notre éternité Frère et sœur Tu vois tu ne peux pas pratiquer des choses qui ne sont pas écrites dans la parole. On ne peut, peut pas te faire pratiquer des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Ce n'est pas possible. Tu vois, frères et sœurs Parce que si tu le fais et que ce n'est pas écrit, en fait, tu es idolâtre. Tu le sais dans ton cœur. Mais tu te dis, mais, mais en fait, comme c'est le, le, le pasteur qui l'a demandé, il faut que je le fasse, je vais le faire. En fait, tu es idolâtre. Tu vois, frères et sœurs Ça, c'est, je vous dis, le Seigneur, je vous dis, c'est un cri du Seigneur, mes amis. Et dans le partage que le Seigneur m'a donné euh, euh, sur euh, l'emprise, euh, pas l'emprise, mais euh, euh, la suprématie des dirigeants dans l'église, frère, euh, je vous dis la vérité, il y a une parole que, que j'ai dit dans, dans, ce, dans ce partage, Voilà, je, je crois vraiment que c'est le Seigneur qui m'a poussé à dire ça, que celui qui seul ou celui qui dit passe ce n'est pas un message du Seigneur, attention, le lendemain, regardez le message de la soeur qui sort mes amis. Frères et sœurs, ça s'est fait comme ça. Il n'y avait rien de prévu, rien de prémédité, rien. Ça s'est fait comme ça, mes frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Vous voyez, frères et sœurs Parce que le Seigneur, dans notre génération, il veut que le peuple le suive lui, frères et sœurs. Il veut que dans ton cœur, tu le suives lui seul. Que tu retires ce veau d'or-là. Tamiens, hein? il y a un veau d'or dans ton cœur. Le Seigneur veut le briser. Il veut l'ôter, mes amis. Si tu le retiens, tu périras. Ah oui, tu périras, mon ami. Tu périras si tu refuses que le Seigneur retire ton idole, retire ce veau d'or qui est enraciné depuis des années dans ton âme, là, mon ami. Et l'idolâtrie, qu'est-ce qu que produit l'idolâtrie L'idolâtrie empêche aux chrétiens, empêche aux hommes et aux femmes de vivre véritablement la gloire du Seigneur, de connaître véritablement qui est Jésus, mes amis. Qui est Jésus Parce que l'idolâtrie fait interférence, je te dis la vérité, oh là là Seigneur, l'idolâtrie va produire dans ton cœur une interférence en fait, en fait tu vas, en fait, tu vas vaciller ici et là parce que tu es idolâtre, tu ne pourras pas accomplir pleinement la volonté du Seigneur parce qu'il y, y a une idole dans ton cœur, il y a une idolâtrie dans ton âme tu comprends et tu n'arrives pas à pleinement écouter la voix du Seigneur pour faire son œuvre, pour faire son service, pour répondre à son appel. Parce que dans ton cœur, il y a, y a cette idole qui est là là. Il y a cette idolâtrie qui est là là. Et donc tu as dû, tu ne peux pas agir pour le royaume. Le Seigneur ne peut pas agir pleinement par toi. Pourquoi Parce que il y a l'idolâtrie, il va passer à autre chose. Mais il te demande ce soir de te repentir Il t'appelle à te repentir de l'idolâtrie Il t'appelle à quitter l'idolâtrie Il t'appelle à abandonner et cela Pourquoi Parce qu'il veut se révéler dans ton âme Se révéler dans ton cœur frère et sœur Alléluia Oh Seigneur mon roi Frère enfin, c'est terrible Je vous dis, je, je... je n'avais pas vu ça comme ça L'idolâtrie te... Te... Te... va te faire adorer l'homme impie Je n'avais pas vu ça comme ça c'est là que le Seigneur nous éclaire de plus en plus. L'idolâtrie va te faire adorer la mapie Je vous dis la vérité. Waouh! Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh! Vous voyez, frères et sœurs, l'idolâtrie. Fuyez loin de l'idolâtrie. 1 Corinthiens 10, 14. Il n'a pas dit rester, fuyez. Les deux fuyés que bon j'ai vu dans la Bible, c'est fuyez la pudicité. Et fuyez l'idolâtrie, mes amis. C'est ça que j'ai vu là. Les deux fuyaient que, que j'ai vu. Vous voyez, frère et sœurs Donc imaginez-vous la, la, la dangerosité de, de, de l'idolâtrie et de la publicité, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs Vous voyez, frères et c'est En fait, c'est... En fait, c'est... Frère, c'est... Regardez ce que l'idolâtrie a produit euh, pour Israël. Combien, combien sont morts par rapport à deux Beaucoup sont morts. En fait, l'idolâtrie amène à la mort. L'idolâtrie mène à la séparation avec le Seigneur mon ami Je te dis la vérité Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, Vous voyez frères et sœurs Et l'idolâtrie n'amène pas à haïr les gens comme je le dis Parce que beaucoup diront ben, Ah ça va amener à haïr les gens à détest... Non, ça va t'amener à aimer le Seigneur de tout ton cœur mes amis Tu vois frère et sœurs Et être dépendant de lui Et le fait d'être dépendant du Seigneur Fera que les hommes ou les femmes desquels que tu étais idolâtres ben, Vont se retrouver au chômage Oh oui, ils vont se retrouver au chômage Parce que les gens vont ouvrir les yeux Tu comprends Et leur business va s'écrouler mes amis Et c'est de ça qu'ils ne veulent pas Voilà pourquoi ils vont vous traiter de tous les noms Parce qu'ils ne veulent pas que leur business s'écroule Tu comprends frère et soeur Je te dis la vérité Parce que c'est toi qui produis la foule autour d'eux Toi qui produis que l'argent rentre C'est toi Donc si tu ouvres les yeux, ça va s'écrouler mes amis Tu comprends frère et soeur Parce que ben, ça a été bâti sur... Ben le sang, quel sang Le sang, ben vos sangs, vous comprenez, frère et sœur? Quand on te fait pratiquer le péché, quand on te, on te fait euh, comment dire, pratiquer les choses anti-bibliques, ben c'est, mon ami, c'est ton, ton âme là qui est en danger, mes amis. C'est ton sang là qui est en danger. Ton âme. Tu comprends, frère et soeur? Parce que le Seigneur veut que tu l'aimes, lui seul. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, toute ta pensée. C'est ça l'évangile, frère et soeur. Hein? Voyez frères et sœurs, c'est ça le message de l'évangile. Hein? Le premier commandement c'est pas aimer ton, ton, aimer les hommes plus que c'est aimer Elohim de tout ton cœur, toute ta force. Voilà, Elohim c'est Yeshua et, et Elohim c'est Dieu en hébreu. Pour ceux qui vont écouter ce message, vous voyez. Aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ta force, toute ta pensée. C'est ça. Et le deuxième commandement c'est quoi D'aimer son prochain comme soi-même. Tu vois Mais beaucoup ont renversé le commandement. Ils ont commencé à aimer les, les hommes et le Seigneur en deuxième. Mes amis, mais vous raterez l'enlèvement. Vous voyez, frères et sœurs. Comme disait la sœur, les gens quittaient leur église. Voilà. Et ceux qui partaient, disaient disait que les portes de l'enfer sont ouvertes pour eux, mes amis. Vous voyez, voyez frères, le niveau, frères et sœurs, de, de, de l'idolâtrie, le niveau de, de, de, de ce que ça produit, de l'idolâtrie, frères et sœurs. Vous voyez, frères et sœurs. Beaucoup ont quitté son église, leur église. Ceux qui partaient, eh ben on disait que eh ben les portes de l'enfer sont ouvertes pour eux, mes amis. Voilà comment sont traités. Les... En fait, ceux qui ouvrent les yeux, là, qui vont sortir du système religieux, vous serez traités de cette manière, de cette même manière. On vous dira de vous que vous êtes rebelles. On dira de vous que vous irez en enfer, patati, patata, parce que vous avez, vous avez quitté l'idolâtrie, mes amis. Vous avez quitté leur église, vous comprenez voilà comment les hommes et les femmes étaient traités dans l'église qui partait de là où la sœur était mes amis Vous voyez pas un peu la folie frères et sœurs Et combien d'églises comme ça qu'il y a en France Je prie que le Seigneur permette que oh, Prions pour ça frère, que le Seigneur puisse Frères et sœurs, hein, je vous dis la vérité hein, Que le Seigneur puisse fermer ça mes amis Le Seigneur a envoyé Corona co, Enfin je dis on envoyé Corona, le Seigneur a permis, je dirais plus permis Corona il y a deux ans, Moi, il m'a parlé clairement, il y a une vidéo qu'on avait sortie Par rapport à une prophétie que le Seigneur m'avait donnée en pleine prédication Que les églises ont fermé frères et sœurs Deux mois, trois mois après ça a fermé Vous ne voyez pas que c'était un message du Seigneur Combien ont compris le message du Seigneur Combien ont compris le Combien ont saisi le message du, de Yeshua frère chrétien Je dis vous vérité, qui, qui a saisi Le Seigneur a permis ça aussi Pour parler au cœur de ses enfants Pour ouvrir les cœurs, ouvrir les yeux de ses enfants pour qu'on puisse sortir de la routine religieuse, frères et sœurs de la routine du bâtiment quand ça a fermé, mes amis, comment, combien, combien ont pleuré, combien ont tremblé, oh mon bâtiment, mon bâtiment, beaucoup ont dit Dieu euh, que c'est le diable qui a fait ça, mes amis, c'est pas le diable, le diable peut pas faire ce qui est du Seigneur, c'est pas possible. Donc si son bâtiment a fermé, c'est que le Seigneur n'est pas de, en fait c'est pas, c'est pas l'œuvre du Seigneur le bâtiment, mes amis, c'est pas l'œuvre du Seigneur le bâtiment. Le bâtiment c'est pas l'œuvre de Jésus. Vous comprenez, frère et soeur? Le Seigneur voulait parler aux chrétiens de leur dire que, en fait, je crois qu'il a parlé à ses enfants. Ses enfants, ils ont entendu le son de sa voix. Vous comprenez, frère et sœurs? Ils ont compris en vérité qu'ils étaient dans, un, dans, un, dans une routine. La soeur passait du lundi au dimanche dans, dans l'église là-bas, mes amis. Donc imaginez-vous, Corona, comment ça fait du bien à ceux qui étaient esclaves là-dedans du lundi au dimanche, qui dormaient là-bas, mes amis, qui étaient du lundi au dimanche dans un bâtiment d'église, mes amis. Vous ne voyez pas que Corona a fait du bien à ces hommes-là Vous ne voyez pas que Corona a ouvert les yeux à beaucoup, j'en suis sûr Vous voyez, frères et sœurs, qu'ils sont sortis de, de, toute cette, de, toute, de, de toute cette idolâtrie, mes amis, mes frères et sœurs Vous voyez Corona, le Seigneur voulait nous parler, mais beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup attendaient que Corona puisse passer pour retourner s'asseoir dans le temple. S'asseoir, euh, comment dire, matin, midi et soir, dans le bâtiment d'église. Parce que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Seigneur. Je vous dis la vérité, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Jésus. C'est un constat que, je, que je, je réalise de plus en plus. Ils connaissent pas le Seigneur. Ils croient que le Seigneur c'est la foule. Ils croient que le Seigneur c'est le bâtiment, mes amis. Se rassembler dans le bâtiment, se rassembler tous les dimanches. Pour eux c'est ça le Seigneur. Mais ils n'ont pas de relation personnelle avec le Seigneur. Ils ont, non, ils, ils connaissent le Seigneur à travers les uns les autres. Et encore vous voyez Parce que ce qu'on communique dans la chrétienté, là, mes amis, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas la parole. Vous voyez, frères et sœurs Une génération tordue. Des chrétiens qui se réclament chrétiens, mais qui sont dans le, dans le péché. En fait, ça, le, la pratique du péché. Vous voyez, frères et sœurs Corona, le Seigneur, moi, je vous dis... Hein, moi j'ai saisi que Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous parler pendant le cours. Moi il m'a parlé personnellement Je crois qu'il t'a parlé toi qui es enfant du Seigneur Il a parlé à ses élus parce qu'on n'est pas les seuls élus Il y a beaucoup d'élus dans le monde On a compris que le Seigneur il, il, a, il, il, a, il nous a parlé Il a fermé ça aussi à travers le Corona Pour sortir son peuple du système Religieux Pour que nous puissions répondre à son appel Mes amis Vous comprenez frères et sœurs Alléluia Père, père, frère c'est terrible vous voyez frère et soeur? Beaucoup pensent que Je vous dis ce qui arrive après là ce sera terrible Terrible mes amis ce qui arrive Oh oui Vous allez, vous allez voir frère c'est terrible hein? Mes amis Ceux qui sont attachés au bâtiment Attention mes amis <rire> Ça va être terrible terrible ce qui arrive là mes amis Vous allez voir Les chrétiens pour beaucoup ils, ils, En fait ils ne peuvent pas marcher avec le Seigneur Parce qu'ils ne ils le connaissent pas eux c'est la foule, eux c'est les frères et sœurs Il faut qu'on se voit, il faut que Le bâtiment, il faut qu'on patati. Ils aiment ça mes amis Vous voyez frères et sœurs Le Seigneur veut nous ramener à sa parole Cette parole qui en 2021 En 2022, frères et sœurs Il ben, y, y a un problème Avec l'évangile que le Seigneur nous a laissé Il y a une conformisation C'est que présent frères et sœurs Il y, y a une conformisation Vous voyez frères et sœurs je vous dis la vérité. C'est pour ça que nous, en ce moment, vous ne voyez pas qu'on fasse de, on fait, on fait de programme. Hein. Je demande bon, au Seigneur, Seigneur, pourquoi J'attends qu'il me donne un... Il me parle pas par rapport à ça. Je vous dis la vérité. Parce qu'il veut nous amener quelque part. Il amène ses élus quelque part, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs Et il faut être attentif à sa voix et ne pas faire les choses pour les faire. Faire les choses comme on, comme on voit le monde le faire, comme on voit la chrétienté le faire. Ce n'est pas comme ça. Il faut revenir à la parole véritable. Pour venir au temps des apôtres, au temps des actes, au temps de, de Philippe, au temps Étienne, au temps de Jean-Baptiste, au temps de Paul. Voilà où le Seigneur veut nous emmener, mes amis. Voilà ce message de l'évangile pur et véritable, mes amis. Alléluia. Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Wow. L'idolâtrie, mes amis, va t'empêcher de servir le Seigneur, va t'empêcher de répondre à l'appel du Seigneur. Voilà pourquoi tu dois fuir l'idolâtrie, mon ami. Quitte à te retrouver seul Quitte à être délaissé des hommes Quitte à être traité de tous les noms Mon ami, fuyez l'idolâtrie Fuyons l'idolâtrie, mes amis Vous voyez, frères et sœurs Dans ton cœur, il ne faut pas que tu sois attaché à un homme Attaché à un système Ton cœur doit être attaché à l'agneau Pas au fond à l'agneau Alléluia Ah oui, mes amis Waouh, waouh, Corona Le Seigneur nous avait averti. Je vous dis la vérité averti pour Corona Droit, Avant que ça arrive On avait déjà arrêté les programmes Ah oui, mes amis Je vous dis la vérité Et comme on n'a pas de bâtiment Comme on est dehors, comme on est ici et là On est une église Comme, comme l'évangile, hein, comme la parole Nous sommes des pèlerins et des voyageurs Donc frère, on n'a pas été impacté par Corona Corona, pas Corona La vie continue normalement Pour les chrétiens véritables Pourquoi parce qu'on est dehors, parce qu'on est ici et là. Et en plein corona, nous sommes partis en mission, mes amis. À ah, ça a choqué les chrétiens du bâtiment. Les chrétiens du bâtiment, beaucoup de chrétiens ont été scandalisés. Comment est-ce possible Mais mes amis, c'est ça la vie de l'esprit. Quand il y a le chaos, le Seigneur, eh ben, il brille. Nous sommes des lumières dans le monde. Quand il y a le chaos, les chrétiens brillent, mes amis. C'est ça le message de l'évangile. Nous brillons, mes amis. Le Seigneur nous a, part... nous a envoyé briller aux... dans les rues des Antilles, mes amis. Vous voyez, frère et sœurs Et là, délivrer des âmes. Des âmes se sont baptisées, converties, mes amis. Parce que ben, c'est le rôle de l'église. Quel est le rôle de l'église? Quel est ton rôle? Le bâtiment, tu as la même place. Et le, le, la sœur hier, elle disait que dans le bâtiment où elle était, elle était assise, elle avait sa place attitrée. Donc, elle avait une place où elle était attitrée, mes amis. Vous voyez? Et donc, en fait, il y a des choses qui se passent dans les églises. Frère, le Seigneur m'a donné de prêcher ça, mais c'est des choses qui sont vraies. Vous voyez, frère et sœurs je vous dis la vérité, des choses qui sont véritables, ils ont des places attitrées, vous voyez, frères et sœurs Non, c'est merveilleux de, de connaître Jésus, mes amis, Alléluia, waouh, Alléluia, mes amis, c'est glorieux, vous voyez Donc Corona, le Seigneur voulait nous détacher de l'idolâtrie, nous détacher du, du bâtiment, nous refaire revenir au message véritable, à la marche véritable, mes amis, que les apôtres, que l'église primitive ont expérimenté frères et sœurs C'est ce, l'évangile pur L'évangile sans compromission L'évangile sans détour L'évangile de la croix Alléluia C'est ça que, voilà ce que j'aime Voilà ce qui m'a touché Voilà ce qui nous touche C'est l'évangile véritable L'évangile de la croix Oh Seigneur, alléluia Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, vous voyez, frères et sœurs L'évangile de la croix. Vous voyez, frères et sœurs C'est ça qui nous délivre, qui nous touche. C'est l'évangile de la croix. Donc, corona ou pas, on est parti évangéliser. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas idolâtres. Nous ne sommes pas attachés au bâtiment. Nous ne sommes pas attachés à un homme, à un système. Nous sommes attachés à la vie éternelle, attachés à Jésus. Vous voyez Donc, il n'y a pas de problème à répondre à ce que Jésus va nous, de Jésus va nous demander. Parce que bon... Quand tu n'es pas idolâtre Tu vas répondre à ce qu'il te demande de faire Quitte à ce que ce soit compris Mais si tu es idolâtre Tu ne feras pas sa volonté De peur d'être excommunié De peur d'être rejeté De peur d'être mon ami Je voilà la, voilà la vérité frère et soeur Vous voyez frère et soeur Jésus ou l'idolâtrie Mon ami c'est Jésus il faut choisir Alléluia Il faut choisir l'agneau Je t'encourage à suivre l'agneau Heureux ceux qui ont cru avoir vu Tu me dis, ah oui, mais il faut des hommes, tout ça, mon ami, des conducteurs Mon ami, c'est le temps de l'agneau, mon ami Les humains, ce sont trop attachés aux hommes C'est le temps de l'esprit C'est le temps de Yeshua, mes amis, vous comprenez C'est le temps qu'il que faut que la tête re revienne à sa place Vous voyez Afin que tout se coordonne correctement Afin que tout se produise, marche Enfin, soit euh, voilà, tout se, se met en, en ordre comme la parole le dit, comme le Seigneur le veut. Vous voyez, frères et sœurs, c'est le temps qu'il faut remettre Yeshua à sa place. Les humains l'ont trop rejeté, l'ont trop craché dessus, l'ont trop écrasé. Il faut que Yeshua revienne à sa place. Alléluia. Oh papa. Il est temps que Jésus soit prêché, frère et sœur. Il est temps que les rues entendent Jésus, que ton quartier entende Jésus, que les trains entendent Jésus, les bus, les avions, tout ça entendent Jésus. Si tu es idolâtre, par contre, tu ne feras pas l'œuvre du Seigneur. Tu ne vas plus évangéliser. Tu vas commencer à changer le message, à te conformiser à un nouvel évangile qui t'a fasciné, qui vous a fasciné, pour passer à un autre évangile. Dans le Galat, on en parle, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs? Mes amis... Vous voyez, frères et sœurs... wow, waouh waouh waouh. Waouh Seigneur... L'idolâtrie... Fuyez loin de l'idolâtrie... Nous dit la parole dans 1 Corinthiens 10, 14... Fuyez loin de l'idolâtrie... Mes amis... Si tu vois dans ton cœur... Tu commences à aimer plus l'homme... Aimer plus ton Église... Aimer plus les, les hommes que le Seigneur... Il faut que tu prennes une décision radicale. Pourquoi Parce que le Seigneur veut te sauver. Pourquoi Parce que le Seigneur veut que tu sois. En fait, tu es à lui, tu es sa brebis. Il est, il a son sang a coulé pour toi sur la croix. Pas pour que tu sois de nouveau esclave. Voyez oui. Et ceux et celles que le Seigneur sorte des sectes, sorte des systèmes religieux, sorte de l'idolâtrie, ce n'est pas pour aller de nouveau être idolâtre de quelqu'un d'autre chercher quelqu'un encore à, à, à, à, à mettre sur toi, comme joug vous voyez frère et soeur on voit des chrétiens courir partout dans le monde, partout ici et là partout, il faut que je rencontre l'homme, il faut que je vienne là parce que c'est là que ça se passe c'est là qu'il y a le règne de Dieu c'est là qu'il y a le nouveau prophète le nouveau message, oh c'est là il faut il faut mes amis, c'est grave frère c'est grave vous voyez frère et soeur vous voyez Donc des frères et sœurs courent dans le monde entier, tout ça. Oh, oh, frères, c est, c est, on, on voit ce qui se passe, mes amis. On voit ce qui se passe dans la chrétienté. Et on ne peut que prêcher, on ne peut que crier, on ne peut que dénoncer, on ne peut que avertir, mes amis. Vous voyez, frères et sœurs, combien, vont, combien de chrétiens vont rejeter ça Rejetez-le, vous êtes libres. Mais on va crier quand même le message du Seigneur. Et ceux qui ont des oreilles entendront. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Alléluia. Oh Seigneur. Beaucoup pensent que le Seigneur va venir. Euh, il va descendre du ciel. Par... Mon ami, le Seigneur envoie des, il envoie des, des, il envoie des voix. Il envoie des, des gens crier. Combien de prophètes sont écrasés, détruits, d'évangélistes, des, des, des messagers sont détruits par qui pas les chrétiens, même mes amis, c'est les chrétiens eux-mêmes qui décapitent les envoyés du Seigneur, mes amis. C'est eux-mêmes pourquoi? Parce que ce message, ils n'en veulent pas. Ce message ne les intéresse pas. Ce qu'ils veulent, c'est le confort, le confort dans le bâtiment, le confort à suivre tous les préceptes des, des anciens, préceptes des pasteurs, tous ces préceptes. Et voilà, en fait, c'est comme les, le catholicisme, il faut un conducteur qui nous lise la Bible, un conducteur qui nous dise qu'est-ce que Dieu dit. Mais voilà ce qui se passe dans la chrétienté, mes amis. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Voyez Regardez le catholicisme, comment ça fonctionne. Aucun chrétien là-dedans, enfin chrétien, aucun là-dedans a leur Bible. C'est le, le prêtre qui leur raconte tout. Et c'est pareil dans le milieu évangélique C'est pareil dans la chrétienté Il faut aller chercher à savoir qu'est-ce que Dieu dit Qu'est-ce que Dieu raconte Quelle voie que Dieu veut comprendre, qu Quelle est la directive de Dieu Quel est le nouveau message que Dieu donne Où est la direction, où est le chemin voilà aujourd'hui notre, notre génération, frères et sœurs, de chrétiens, frères et sœurs, idolâtres, qui ont pris des veaux d'or. Voilà des images taillées. Et voilà aujourd'hui, frères et sœurs, ce qui se passe, c'est le chaos, frères et sœurs. Et des chrétiens se liguent contre d'autres chrétiens. Et ça fait des chaos. Ça, mes amis, c'est terrible, frères et sœurs. Frère, c'est. Frère, c'est. J'ai pas de mots, mais c'est ce qui se passe. Il n'y a pas un milieu plus choquant que le milieu chrétien, au niveau du péché. Au niveau de l'immoralité, au niveau de la perversion, au niveau du mal, frère et soeur, c'est grave Même le monde, j'ai l'impression des fois, ils sont plus... ils sont. On a l'impression, ils sont dans le péché, rassurez-vous, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont pas... La parole est véritable. Ils ne sont, sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas Yeshua. Mais quand on voit le monde, parfois frère et soeur, on se dit, mais... Ils ont plus de moralité que les chrétiens, frère et sœurs. Plus de compréhension des choses que les chrétiens. Tu vois il y a des païens qui me disent « Mais là-dedans, mais, mais ils sont idolâtres là-dedans là. » là. Et ils disent « Ils sont libres. » Même les païens voient qu'il y a un problème dans la chrétienté, mes amis. Je vous dis la vérité. Donc quand les, les païens vont entendre ce genre de message que nous prêchons, l'évangile véritable, mais ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont aller voir le Seigneur. Ils vont éclairer pour ne pas se faire avoir dans les systèmes religieux. Parce que des, chrétiens, des, se converti, des païens se convertissent, on les capture, on les dépouille leur argent. Vous voyez, frères et sœurs on leur donne des positions parce qu'ils ont de l'argent, des positions parce qu'ils ont des, des bons revenus, voilà. Et on les, on les élève comme ça dans la chrétienté parce qu'ils ils ont de l'argent, voilà. voilà. Ils ont de l'argent, ils ont des, des sous, donc ils sont bien vus, ils sont au premier rang. Et toi qui es là depuis 20 ans, 30 ans dans l'église, tu as toujours été mis à la dernière place. Tu ne vois pas que mon ami, tu n'as pas de sous, c'est pour ça. <rire> tu tu ne rapportes rien voilà pourquoi tu es à ta place aussi profondément profonde de l'Assemblée. Parce que tu, tu, tu ramèneras à l'Assemblée. Pourquoi tu veux qu'on te mette devant On met devant ceux qui ont des moyens. On met devant ceux qui ont des bons postes. On met devant ceux qui, qui apportent quelque chose à l'Église. Vous voyez Et c'est ce que la sœur disait dans, dans son témoignage hier. Et c'est des choses qui se passent dans le milieu chrétien. Vous voyez, frères et sœurs L'idolâtrie. Mes amis, c'est terrible. Fuyez loin de l'idolâtrie, nous dit la parole. Fuyez loin de l'idolâtrie. Fuyons, fuyons, fuyons. Et il n'y a pas que les hommes. Il y a, y a, y a, Frère, il y a beaucoup de choses qui peuvent remplacer le Seigneur dans nos cœurs. Et que, et que en fait, tu, tu ne son, son, réponds plus à son appel. Tu tu, comment dire, tu tu prêches plus sa parole véritablement. Tu, tu, tu, tu, tu la mélanges, tu ne la vis plus, etc. Il etc. n'y a plus la repentance, il n'y a plus la vie, il n'y a plus ces choses. Pourquoi Parce que ben, il y a. Quelque chose qui a remplacé le Seigneur dans ton cœur en fait Vous voyez frère et sœur Ça peut être plein de choses Ça peut être ton argent, ça peut être ton travail Ça peut être ta, ton mari C'est pour ça même dans le couple Il faut que chacun aille vers le Seigneur Il ne faut pas que tu sois idolâtre de ta femme Toi mari, idolâtre de, de, de, de, de, de ton mari etc. Que chacun aussi aille vers le Seigneur Et s'attache plus au Seigneur Que à et euh, euh, à, à, à l'autre Vous comprenez Vous voyez frère et sœur C'est important Vous voyez frère et sœur donc voilà un peu le, le, ce, ce, ce partage-là pour nous, nous encourager. En tout cas, ça, ça fait trembler, frère et sœurs, de voir que c'est terrible. Et je dis, tout à l'heure, je disais que Corona, le Seigneur, l'a permis, c'est vraiment, je crois que c'était pour secouer tout ça, pour sortir ses enfants de dans tout ce système qui qu'ils retient captifs, frères et sœurs, sont captifs, captifs, captifs. Et Corona, ben, ça a été fermé les églises pendant un bon moment. Et beaucoup, ont, beaucoup, ont, beaucoup sont tombés dans le péché. Beaucoup sont tombés dans le péché, mes amis. Péché, sexe, adultère, beaucoup sont repartis dans le monde parce qu'en fait, ils étaient dans un système et il n'y avait pas la foi. Ils se sanctifiaient les uns pour les autres, mais pas pour le Seigneur. Il y en a qui se pour, il y en a qui essaient de pour ne pas pécher pour ne pas être dénoncés, pour ne pas être exposés. Mais en vérité, dans leur cœur, c'était le mal. Et, ben, il y en a qui sont partis dans le péché à fond, après Corona. Parce qu'ils n'étaient pas attachés à Jésus, ils étaient attachés au système, attachés au travail de quotidien que qui se passe dans l'Église, tout ça. Mais il n'y avait pas de relation avec le Seigneur, il n'y avait pas d'amour pour la vérité, surtout l'amour pour la vérité. Voilà comment beaucoup seront séduits parce qu'ils n'ont pas eu l'amour, ils n'ont pas eu l'amour la, pour la vérité, frères et sœurs. Mes amis, frères et sœurs, c'est terrible que chacun fasse son choix. Chacun prend ou il rejette l'évangile du Seigneur. Chacun est libre. Mais en tout cas, devant le trône du Seigneur, chacun sera seul pour rendre des comptes, mes amis. Ah oui. Et Corona, là, c'était un, un, un, un, un avertissement du, par, que le Seigneur permettait aussi. Et en même temps, si les églises ont été fermées, mes amis, c'est que... Comment le Seigneur peut... Le diable ou une maladie peut fermer quelque chose qui serait du Seigneur. Vous ne voyez pas que ce n'est pas du Seigneur, ça, mes amis la routine religieuse, le bâtiment, tout le dimanche, le bâtiment du, du week-end, le bâtiment de la semaine, le bâtiment, le bâtiment. Il voyez pas que c'est un, un système qui est en place, un système. Vous voyez, frère et soeur? Un système qui élève des hommes, qui élève euh, une catégorie de personnes et qui met en dessous ben, une catégorie d'hommes et de femmes. Voilà. Vous voyez, frère et soeur? C'est terrible, frère et soeur. Et malgré que le corona est passé, les gens attendaient que le Corona passe pour de nouveau retrouver les retrouvailles dans le bâtiment. Vous voyez frère et soeur, ça a marqué à beaucoup. Beaucoup avaient fait carrément une dépression. Beaucoup étaient devenus dépressifs parce qu'ils ne pouvaient plus se retrouver dans le bâtiment. Frère, ça n'a rien changé. Moi personnellement, nous, les, vrais, les chrétiens véritables, voilà, voilà, qui peuvent témoigner sur le groupe aussi, hein, ce qui... En fait, ça n'a rien changé à ma communion avec le Seigneur. Corona ou pas. On était toujours libre Vous voyez frère et soeur? Libre Parce que ben, nous ne sommes pas attachés à un système Attachés à un bâtiment Vous voyez frère et soeur? Voilà pourquoi nous sommes partis en mission pour, En plein corona Parce que ça n'a rien changé à ma marche <rire> Vous voyez frère et soeur? Il fallait continuer à annoncer La bonne nouvelle Pour que d'autres soient sauvés Que d'autres soient guéris que ceux qui étaient meurtris soient guéris, que ceux qui étaient mal soient délivrés. Voilà, il fallait que l'église soit là. Comment le corona peut fermer l'église Corona peut pas fermer l'église, l'église corps je parle. Ah non. Ah non non non non, on n'était pas fermé. L'église corps n'était pas fermée, l'église corps était debout mes amis. Dans les nations à annoncer la parole. voyez Et quand on voit les chrétiens en Chine, les chrétiens dans les pays, tout ça prendre des risques, tout ça en France Beaucoup sont, ou en France ou ailleurs, où il n'y a pas cette persécution. Beaucoup diront, oh là là En fait, beaucoup de chrétiens qui sont en Europe là, mes amis, en fait, s'ils vont en Chine, ils ne vont, ils vont pas faire l'œuvre du Seigneur, ils vont se cacher. Parce que déjà en France, où on peut annoncer la parole. Dans les pays où on peut annoncer la parole, ils ne le font pas. Vous croyez qu'ils vont le faire dans les pays chinois <rire> Mes amis, on se moque de qui là, mes amis Vous voyez, frère frères et sœurs Vous voyez, frère et sœurs Frère, je crois que ce, ça nous... Ça, ça doit, en fait, ça donne... Moi, ça me... Tout ce que, ça me choque tout ça frère et soeur comment en, en France comment en, dans, dans, en Europe là où on peut encore annoncer l'évangile à peu près sans être euh, lapidé etc on a peur de le faire mais comment pourrais-tu aller le faire en Chine ou dans un pays où l'évangile est, est, est, est détesté mais tu ne pourras pas le faire tu vas te, tu vas te cacher mon ami je te dis la vérité si en Europe déjà tu te caches Si en Europe déjà tu ne veux pas annoncer les, la parole du Seigneur Dans un bus, dans un train, dans une gare, dans un avion tu, tu, tu, tu traînes les pieds Mais mon ami, mais comment tu vas le faire dans un pays où il y a la persécution véritablement Comment tu ne pourras pas le faire mon ami Voilà comment... En fait c'est terrible frère et soeur C'est terrible Quand on est arrivé, ben, on a vu le, le résultat Combien de chrétiens se sont cachés Combien Parce qu'ils ont la foi, il manquent la foi la foi véritable Tu vois frère et sœurs. la foi ce n'est pas connaître la Bible La foi ce n'est pas réciter les versets La foi ce n'est pas prêcher Ce n'est pas ça la foi Non, tu vois Ce n'est pas ça la foi La foi c'est vivre la parole du Seigneur La foi c'est aimer le Seigneur de tout son cœur Tu comprends Tu vois, la foi véritable C'est la pratique de mettre en pratique la parole C'est vivre la parole, voyez vous voyez, frère et soeur Vous voyez, frère et soeur Mes amis. Waouh, waouh, waouh, waouh. Donc, le, le Seigneur dit vrai dans sa parole lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il la foi Nous sommes dans une génération où l'église est endormie. L'église est endormie. Les chrétiens, ben c'est le sommeil. Tu vois, frère et soeur Ils vont faire des œuvres, faire des œuvres, faire des œuvres, tout ça. Mais il n'y a pas la foi <rire> Il n'y a pas la foi frères et sœurs, il n'y a pas la foi La foi de Paul, la foi de Jean-Baptiste, la foi d'Étienne, la foi de Philippe La foi de Marie, la foi de cette église là ben On ne la voit plus dans cette génération C'est une autre église qui émerge C'est une autre église qui est en train d'émerger frères et sœurs La véritable église c'est comme si on ne la voit plus Vous voyez Le Seigneur envoie ses enfants ici et là Mais ils sont lapidés, ils sont détruits, ils sont critiqués Vous voyez Parce que ça ne se conforme pas au système de ce monde Au système religieux Les vrais chrétiens Les véritables appelés Les véritables prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs diacres, euh, euh, tout ce que tu veux Enfants du Seigneur eh bien seront rejetés par le système religieux Aïe aïe aïe mes amis Ils seront haïs par le système religieux Vous voyez frères et sœurs Un frère a eu un changement sur moi un jour J'étais rentré dans une, dans une église il y avait beaucoup de monde, tout ça, si je ne si me trompe pas. Hein. Et là-dedans, j'avais prêché là-dedans. Ah, je me suis fait lapider. Ils m'ont jeté dehors, ils m'ont lapidé tout ça. Et, euh, et en fait, je réalise, si je ne me trompe pas, c'était ça le songe. Si je ne me trompe pas. Hein. Et, euh, et en fait, je réalise par là que, frère, en fait, c'est la vérité. Les véritables chrétiens, nous serons rejetés du système. Du syst en fait, c'est comme, comme dans l'église primitive. L'église primitive, ils ont, été, ils ont été rejetés par les pharisiens. On les a mis à mort, ils ont été lapidés, frères et sœurs. Parce que, ben, c'est pas... ça se pas, pas, En fait, ça ne se conforme pas, en fait, avec le, ce que le système veut, en fait. voyez Le système religieux, c'est quoi Il faut suivre un homme, il faut suivre des, des, des préceptes, il faut suivre le, le, le, le, le, tout ce que le pasteur va dire, tout ce qu'il qu dit. En fait, c'est comme ça, en fait, que, qui fait que beaucoup de chrétiens seront rejetés parce que vous voulez mettre en pratique la parole et le système religieux dit, non, c'est pas comme ça. c'est plus ce temps-là. Mais en fait, tu ne pourras, en fait ça ne sera pas en accord. Tu comprends Ça ne peut pas s'emboîter. Parce qu'il y a la vie de l'esprit et la vie de la chair, et la vie du monde, la vie du système. Vous voyez, frères et sœurs Mes amis, c'est terrible, frères et sœurs. Donc, pré préparons-nous. Hein? Ah oui. Ah oui, frères et sœurs. Corona est passé. Tous les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont retrouvé leur, leur bâtiment, leur... Communion, tout ça. Ah, quand on se retrouve là, le Dieu est là. Ah oh là, là, là là là là. Mes amis, mes frères, c'est. ça fait mal. Pourquoi Parce que ben, c'est vraiment la fin des temps. Et le Seigneur, ben, voilà. Voilà. Que celui qui a des oreilles entende voilà, ce que l'Esprit dit à l'église, ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. Et euh, donc voilà frères et sœurs, La communion, la relation avec, lui, avec le Seigneur. Et, euh, et nous serons sauvés. Ben voilà frère et soeur, ben bonne soirée. Bonne soirée à tous. Que Jésus-Christ, Yeshua, soit glorifié. Et, euh, et tout à l'heure, tu disais que c'est n'est pas euh, prêcher la Bible qui, qui fait qu'on a, qu a, euh, qu a la foi. C'est pas euh, parce qu'on fait une œuvre qu'on a la... En fait, frère, c'est pas ça. Tu vois, ce n'est pas connaître la Bible qui fait que nous sommes sauvés ou quoi, c'est pas ça. Vous voyez frère et soeur C'est la... La pratique de ce qui est écrit dans la parole, revenir aux enseignements des apôtres. C'est ça le message de l'évangile. Alléluia. C'est ça le message. Le fondement qui a été laissé, c'est revenir à ce fondement-là. Tu vois La dîme, tout ça, on te demande ton argent, on te dépouille, on te conduit, on te demande à faire telle chose, telle chose. Mais il ne faut pas le faire, c'est pas. En fait, beaucoup de chrétiens ont du mal à dire non, en fait. En fait, beaucoup font des choses à contre-cœur. Parce que c'est le pasteur qui me l'a demandé. Parce que c'est le prophète. Parce que c'est le dirigeant. Je vais le faire. Mais tu n'as pas à cœur de le faire. Tu le fais. Pourquoi Parce que tu as peur de perdre ta place. Certaines positions que tu peux avoir. Tu vois Donc voilà, et soeur, bonne soirée. En tout cas, je crois que le Seigneur va encore nous donner des, des messages à donner par rapport à, à, à, à, à l'Église. Pour que nous puissions, euh, le, comment dire le suivre lui seul et ne pas se faire de veau d'or comme le peuple d'Israël dans le, dans le désert qui, ont, qui se sont fait un vaudor d'or mes amis il y en a vu la colère du Seigneur contre la colère du Seigneur contre l'idolâtrie mes amis mes amis c'est grave hein, frères et sœurs Jean voulait se prosterner devant un ange dans l'Apocalypse l'ange lui a dit ne m'adore pas adore Elohim seul adore Dieu seul oui frères et sœurs que okay, je suis compagn ton compagnon de service voilà comment des gens adorent leurs compagnons de service. Les frères et avec qui ils peuvent travailler, ils s'adorent mutuellement, mes amis. Mes amis, c'est grave. Bonne soirée tout le monde. À bientôt.